Il faut le mettre, hein. ça c'est le premier diable. Quoi encore en toilette, c'est pas mal aussi En toilette, oui. En toilette là dans le parce qu'on va là-bas, en toilette. S'il y a quelqu'un à l'intérieur, c'est fermé pendant un quart d'heure. Mais si c'est vrai, alors les gens, qu'est-ce qu'ils font les gens Ils vont faire pipi dans les, dans les arbres là, c'est pas bon là. En de toilette si ça coûtera pas grand-chose pour la mairie. C'est Je cloche, oui. C'était prévu, ils ont C'était prévu la preuve qu'ils ne sont pas là. Sinon ils ne vont pas le mettre. Pourquoi hein. encore je pourrais dire Je ne sais pas. pour euh, rien, quoi. Le manteau est soumis, la fontaine est là. À part la toilette et puis euh, tu peux te le terrain, je ne vois pas. Je des muvettes. Des Ah, vous voulez vous mettre Ça peut demander là. Non. Vas-y, ça arrive. Mom, bon mais oui, c'est bon, je ne peux rien vous dire.